Bonsoir ou bonjour bienvenue sur la chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, tu n'hésites pas à t'abonner. Tu n'oublies pas d'activer la cloche des notifications pour être informé en temps et en heure de tout ce qui se passe sur la chaîne YouTube. Et sois le ou la bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo où nous allons découvrir la livraison express que nous a livré les Sims. Mais juste avant de découvrir tout ça ensemble, restez connectés car à la fin de la vidéo, je ferai une petite annonce. Alors, nous allons découvrir la livraison express que nous avons eu dans les Sims. Et nous avons eu des t-shirts. Donc, nous allons regarder ensemble les t-shirts que nous avons. Nous avons eu celui-ci. Alors, celui-ci, j'aime beaucoup. Ça me fait penser à des drapeaux. Et on dirait des t-shirts de foot. Avec des numéros. Donc je sais pas. ce que vous en pensez Mais pour moi, ça fait référence au foot, les numéros. Après, je ne suis pas très foot. Hein. Mais euh, peut-être à des, des équipes de foot. Mais en tout cas, on a des drapeaux de tout pays. J'aime beaucoup celui-ci. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser au dessin animé Dragon Ball Z. Mais le petit dessin comme ça me fait penser à Dragon Ball Z. Après, ici, nous avons un truc d'Italie. C'est assez sympa. Après, c'est vrai que ça fait très... Euh Pour moi, ça fait très jeune adulte ou ado, c'est assez sympa les couleurs. Mais ça fait penser à des maillots de sport, donc je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi en tout cas, je trouve ça assez sympa. Et je sais que nous avons un autre t-shirt, il faudrait que je le retrouve. C'est une collaboration avec un jeu qui est sorti récemment, qui s'appelle Mass Effect. J'espère que je vais bien faire la prononciation. Mais nous, oui, le voici. C'est le logo <rire> Mass Effect. Euh, car je me suis informé, c'est un jeu que Electronic Arts a sorti récemment. Et du coup, ils ont fait de la pub dans leur propre pub. Pourquoi pas se faire de la pub dans leur propre pub C'est assez sympa et nous avons de très jolis motifs, assez sympa. J'aime beaucoup celui-ci, ça fait très geek. Bon, celui-ci, c'est le Mass Effect, c'est assez sympa. Les logos sont sympas. Pas mal. Celui-ci aussi. Très beau. Assez sympa. Nous avons eu ces t-shirts. Nous avons eu aussi... Alors. Nous avons eu aussi une nouvelle coiffure. Que nous allons découvrir ensemble. Mais il faudrait que je la retrouve. C'est une coiffure métisse. Mais est-ce qu'elle est ici est-ce qu'elle est là-bas Elle est ici. ici. <coughs> Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Comme vous pouvez le voir. Ça sent ma voix. C'est sympa. La coiffure est jolie à voir dans plusieurs coloris, mais ouais. C'est sympa si on veut faire un métis. Ok. Nous avons aussi eu euh, une casquette et un bonnet que nous allons voir ensemble. Non. On va cliquer sur la casquette. La casquette, si je dis pas du tout, je crois que c'est celle-ci, ouais. Avec le petit logo que j'aime beaucoup. Ça c'est sympa, je pense même à mettre des casquettes dans les Sims. Mais pourquoi pas une casquette à un Sims Et nous avons aussi le bonnet qui est ici avec le petit logo. Ah Ok. Sympa. Nous avons aussi des tenues pour les filles et des coiffures. Donc on va aller dans les t-shirts parce que les filles aussi. Oh, euh, des t-shirts alors oh c'est sympa ça uni j'aime beaucoup alors faut que je regarde parce que les filles aussi nous on a un t-shirt Ah, voilà waouh ok Bon, ben les filles pouvaient porter le même t-shirt. Pourquoi pas? Oh! Ça peut pas être sympa. Je tenais à le rappeler aussi ce petit logo que vous voyez chez les hommes et chez les femmes c'est un logo que vous avez dû voir que déjà quelque part c'est un logo que nous avons eu dans le pack euh, lycée où on avait eu la chaise et le bureau de gamer je ne sais pas si vous vous souvenez mais on avait eu ce petit logo donc nous avons eu ce magnifique t-shirt nous avons mmh. eu aussi une coiffure que nous allons voir les filles aussi ont eu une superbe coiffure alors je sais pas si elle est ici mais on a eu une superbe elle est là la coiffure est très belle et originale après il faut oser porter cette coiffure on va retourner chez les hommes parce que nous avons eu des tatouages. Donc on va aller découvrir les nouveaux tatouages que nous avons eu. Au total, nous avons eu deux nouveaux tatouages. Donc je ne sais pas où ils sont. J'ai pas eu le, le temps de regarder. Ah, j'en ai trouvé déjà un. Ok. C'est le même logo que sur le t-shirt. Ok. Et on doit en avoir un autre qu'il faut que je retrouve. Mais malheureusement, je ne sais pas où il est. C'est peut-être passé Je sais qu'on a eu deux nouveaux tatouages. Je crois que c'est... C'est un tatouage qui se met dans le cou. Non. Ah Je crois que c'est ça. Je crois que Ouais, c'est ça. Ok, c'est celui-ci. Voilà pour les euh, tatouages que nous avons eu. Nous avons eu celui-ci. Et le premier avait le petit logo au bras. Personnellement, c'est pas des logos que je mettrai euh, au bras à mon Sims. Et peut-être l'étoile, un hein, de mes Sims. Mais l'un qui avait avant ne m'emballe pas spécialement. Je suis pas fan de celui-ci. Mais si un jour, je veux créer une petite histoire et... Dire que mon Sims fait partie d'une secte et la secte a un tatouage prédéfini. Pourquoi pas Ça peut être sympathique. Ouais, il met le trick, ce tatouage. Hein Oh Je savais pas qu'on avait ça dans les Sims. C'est joli. On avait ça Jamais fait gaffe. Ça oui, ça ça mais, mais ça j'ai pas fait gaffe. Ça me parle de bas, ça. Il très beaux Mais bon, revenons à mon bouton. Euh, donc celui-ci, pourquoi pas si on crée une petite histoire. Mais en tout cas, moi je suis pas très fan des tatouages. Mais pour le reste, ça va. Comme je l'avais dit en début de vidéo restez connectés car à la fin de la vidéo j'ai une annonce à vous faire donc je vais commencer par la première annonce exceptionnellement vendredi il n'y aura pas de live comme vous avez pu le voir tout le long de la vidéo j'ai une petite voix car je suis tombée malade donc du coup exceptionnellement vendredi il n'y aura pas de live sur twitch je préfère ah. garder ma voix pour pouvoir récupérer ma voix correctement pour pouvoir vous faire un bon live vendredi d'après en espérant que je ne sois plus du tout malade voici pour la première annonce donc pour la deuxième annonce je vous propose un petit défi où il va avoir quelques objets imposés pour ce défi vous allez avoir la possibilité de créer de créer sims de votre choix, fille ou garçon, mais vous allez avoir des objets imposés et un pack imposé. Pour ce défi, vous aurez le droit uniquement d'utiliser le pack du jeu de base et vous allez devoir utiliser les vêtements et objets qu'on a eu dans la mise à jour, c'est-à-dire coiffure, casquette, bonnet, t-shirt et vous allez devoir créer une jolie tenue du quotidien et après vous postez votre personnage dans la galerie avec hashtag mise à jour et j'irai voir qui a participé au défi et j'annoncerai le gagnant ou la gagnante après les fêtes de Noël, c'est-à-dire à la rentrée. Donc, vous avez largement le temps de participer au défi. Je le rappelle pour ce défi. Vous avez la possibilité de créer une fille ou un garçon. Que vous avez uniquement le droit d'utiliser que le jeu de base. Et vous allez devoir mettre en valeur... Les objets de la mise à jour, c'est-à-dire coiffure, casquette ou bonnet. Et vous pouvez choisir le t-shirt que nous avons eu dans la mise à jour de votre choix dans une tenue du quotidien. Attention, quand je vais regarder vos personnages, il faut que je retrouve tous les objets imposés. Coiffure, bonnet et t-shirt. S'il n'y a pas les objets imposés, vous serez disqualifié du petit concours. Je vous dis bonne chance à tous et à une prochaine vidéo.